On a l'île de la Réunion qui sort des grands fonds. Là, on a la surface. Hein? Ça, c'est l'île de la Réunion. D'accord Là, vous avez 3000 à 4000 mètres. Hein? Les requins, ils évoluent entre euh, 0 à 200 mètres. D'accord Donc, ils vont évoluer entre là et là. D'accord Donc, regardez la distance qu'il y a entre ici et là. Entre ici et là. On va dire peut-être un kilomètre ou deux. L'île Maurice est un pays sur un plateau continental. Qui court jusqu'aux Maldives avec des fonds ne dépassant pas 300 mètres ici, ne dépassant pas 50 mètres. Ici, sur euh, peut-être, euh, on va dire, sur euh, une cinquantaine de kilomètres, ça court sur 50 mètres. Ici, dans le sud, euh, ça descend comme ça, mais on va dire euh, par endroit, allez, on va dire comme ça ici, là. là. Ça, c'est le numérisme. C'est pareil qu'à La Réunion. Hein. Dans le sud, c'est pareil qu'à La Réunion. Mais tout le nord de l'île, et ça va jusqu'en Inde, vous avez un plateau qui court, qu'on appelle le plateau de l'île Maurice, et après qui devient le plateau des Seychelles, et sur lequel se trouvent après les Maldives. Hein. Donc ça monte et ça va jusque là-bas. Donc les requins, ils peuvent s'étaler partout sur ce récif. Ils vont trouver à manger. Mais ici, là, ils trouvent à manger que là, que dans cette zone-là. Hein, ici à Maurice, c'est pareil, mais ici, sur 50 km, il y a 50 mètres, et après, sur plus de 4000 km, hein, c'est entre 300 et 400 mètres. Donc c'est ce qui explique pour vous qu'il y ait plus de requins Eh bien, les, les, tous les requins qui sont ici vont être concentrés dans cette zone-là, vous allez avoir plein de requins ici. Hein, ici les requins ils vont être éparpillés par là, ici on peut avoir les requins, mais les requins ici, ils ne vont pas aller là, ils vont aller ici. Hein? Donc, parce qu'ici il y a plus de nourriture. Alors que les requins qui sont là, les grands prédateurs, ils tournent autour de la réunion proche de la plage.